Hello des aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Mario64 pour vert donc aujourd'hui je vais faire un petit commentaire des fonds vert Mario64 que je fais sur la chaîne il y en a plein Alors déjà il vous faut du grand Mac euh, Mario 64, marie, je vais vous la mettre en description de la vidéo évidemment Et pour, là, 64, là, le Projet 64 la 6432 64, je ne sais pas et voilà, on est à Rome, je Voilà, je euh, euh, euh, serai s'appelle Vidéopad. Après ah, okay, ça, je vais prendre ce, ce truc là et je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve donc dans, dans... Продолжение следует... screen et pour voir je j'ai un peu ça ouais. Ouais. Ah, ouais. voilà pas plus le, le truc et là, Mario Então, para ver